Salesforce Analytics Cloud est la seule solution qui permet de prendre des actions depuis un environnement de pilotage vers la partie opérationnelle de Source. Mettre à disposition au même moment pour tous les clients partout dans le monde la même version avec les mêmes avancées, ça c'est quelque chose de très important et surtout la solution est une solution qui est très orientée sur la personnalisation, l'adaptation de la plateforme. L'enjeu de cette matinée pour nous, Salesforce côté Analytics Cloud, est très important puisque c'est le premier événement de l'année 2017 pour promouvoir notre solution et surtout amener la vision auprès de nos clients et prospects sur la partie pilotage, mais sur la partie prédictive, qui est un vrai différenciateur sur le marché aujourd'hui, avec euh, la partie euh, Einstein. Aujourd'hui, en termes d'implémentation des solutions, nous avons besoin de travailler avec des partenaires pour démultiplier nos actions, et Talent est le partenaire par excellence qui a le niveau d'expertise le plus avancé sur notre solution, qui a le niveau de projet le plus avancé chez nos clients et qui a le nombre de consultants le plus important formés sur la place à Paris. Donc, Talent est le partenaire par excellence pour nous sur la solution Analytics Cloud. Talent Solutions euh, a travaillé depuis deux ans avec Salesforce et on a travaillé aussi en amont sur la solution, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur la rubrique R&D de Analytics Cloud. On a permis aussi de faire évoluer la solution, de l'adapter à un monde que nous, nous apprisons bien, parce que c'est notre cœur de métier, l'Analytics, depuis maintenant plus de dix ans. C'est vraiment, je dirais, une collaboration, un partenariat fort. Cette stratégie qu'a Salesforce sur l'analytics, c'est-à-dire dépasser le cadre de la consommation des données, mais plutôt de faire du prescriptif et d'anticiper le futur. Avec la convergence de plusieurs technologies, comme l'intelligence artificielle et la machine learning, c'est un credo auquel nous, nous croyons, parce que c'est notre vision, c'est une vision partagée du monde de l'analytics. Le clé pour l'analytics is not just measuring how much data you can handle, how much load you can handle. That is important. But it's also how much it is getting used every day in your front office, in your business user. Einstein empowers everybody. It's about empowerment with better knowledge. Now, Einstein has empowered the service agent to understand what could happen and what he should do about it. Einstein is going to transform every business process and make everybody that much more smarter about their customers. And we'll do it together.